j'espère que vous allez bien alors je m'aperçois qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça fait très plaisir donc euh, bien que je sois toujours en train de courir comme d'habitude je vais essayer quand même de faire de, davantage de vidéos il euh, y a évidemment des choses qui sont en train de bouger énormément comme vous le savez hein. euh, on a bon la guerre on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller donc on va poser la question, est-ce que ça va escalader est-ce que ça va s'arrêter euh, on a l'histoire de passe-partout, passe passe-muraille ça c'était ressorti euh, quand même plusieurs fois dans mes précédents tirages donc c'est vrai je vous avais dit attention ça va revenir bon donc on va regarder s'ils vont vraiment le mettre en place et puis voir euh, bah, comment ça va se passer tout ça euh, donc euh, voilà je vais essayer de faire davantage de, de vidéos alors pour vous monter pour, pour pour vous remonter le moral pardon pour vous remonter le moral pour vous prévenir mais ça fait depuis euh, plus de un an ça va faire euh, depuis deux ans que je vous préviens comme tout le monde hein de ce qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça que je vous encourage, évidemment, autant que faire se peut d'aller vers l'autonomie, puisque, euh, voilà, ça va être encore les histoires de chantage. Vous ferez bien, bien, bien attention à ce que vous posterez euh, comme commentaire, puisque vous savez qu'il y a pas mal de chaînes euh, qui ont dû fermer. Donc, je compte sur vous. Sinon, je serai malheureusement obligée de supprimer certains coms. Donc, on va serpenter, comme vous le savez, hein, voilà. Et eh bien sinon à part ça j'ai tout dit Donc on va y aller Alors on va déjà regarder les histoires de passe-passe Si ça va se faire Donc je, je prends quelques instants pour me concentrer Donc c'est une passe carbone Bon moi j'avais dit euh, passe énergie, passe machin Voilà enfin, c'est toujours un passe hein. Un passe D'ailleurs je vois une impasse sur le, printem sur le printemps Donc c'est <rire> amusant quand même hein. Donc, une voie sans issue, quoi. Donc, des restrictions qui vont arriver très certainement sur le printemps. Il que je fais attention de pas faire tomber la, la caméra. Donc, euh, ouais. Donc, moi, je pense que c'est sur le printemps qu'il faudra faire attention. Mais on va regarder. Alors, les histoires de passe-passe. Est-ce -passe, que ça va se faire Donc là, je, je vous prends des cartes postales. C'est un peu différent. C est, c est, ça sort pas mal aussi. On a de temps en temps des messages, donc là, on a des signes, vous voyez, assez ésotériques sur l'arrière du crâne de quelqu'un qui est en train de regarder l'horizon, mais c'est aussi un désert. Donc moi, j'y verrais le signe de se recentrer sur soi, se recentrer sur sa foi face à quelque chose qui arrive, qui est assez désertique, et aussi au fait qu'on puisse se sentir quand même seul, comme dans le désert, voilà. Et vous voyez que vous avez pratiquement la même, la même photo Quelqu'un qui est au milieu de nulle part et qui tend les bras un petit peu en croix finalement. Donc déjà, il va falloir se recentrer. Il y en a encore une photo en dessous, hein, c'est un peu la même chose. On a beaucoup de photos, vous voyez, qui montrent toujours l'individu face au cosmos, face au destin, mais également en relation avec le ciel. Hein. Donc déjà, le premier conseil qu'on nous donne, c'est ne pas avoir peur, se recentrer, faire confiance... Toujours les questions de foi. Alors, on en parle beaucoup. Hein. Pour moi, la foi, c'est croire en Jésus. Comme ça, c'est dit. Je ne crois pas en Galactique, j'en suis revenue. Alors, il y a des anciennes vidéos, évidemment, où je dis autre chose. Mais c'est parce qu'entre-temps, j'ai changé des vies. Hein. Pour moi, tout ça, c'est du fake. Donc, faites bien, bien, bien attention aux gens qui vont vous dire « Tout va bien aller, on va être sauvés par etc. les Galactiques ». Pour moi, c'est de la manip. Donc, la seule foi qui, vraiment, euh, qui est importante euh, et auquel il faut s'accrocher, c'est celle, pour moi, euh, en Dieu et en Jésus. Je vous dis, c'est très carré, mais là, on va, à mon sens, vers des événements où il va falloir choisir, si on a la foi ou si on l'a pas. En tout cas, les cartes postales sont claires et nettes. Il va falloir, justement, se réfugier dans les valeurs spirituelles, mais les vraies valeurs spirituelles. Voilà. Bon, le message est passé, je pense, hein. Et donc euh, voilà, <rire> j'allais dire bon les questions de passe, bon bah écoutez l'heure tourne, l'heure tourne, alors je me demande c'est pas l'heure du crime d'ailleurs, parce que je sais que Amandine elle a une carte dans son oracle roi, c'est aussi, euh, aussi un cadran, et elle avait dit que c'était l'heure du crime, mais je crois que c'est dans ces eaux là, 2h hein. moins le quart ou 3h moins le quart, enfin bref, de toute façon vous voyez que c'est au plus profond de la nuit, hein, si on considère que c'est le soir, que vous avez quelqu'un qui a l'air d'être un petit peu un pirate informatique, qui est en train de préparer des arnaques Bon, donc on est dans le thème, puisque ce fameux passe de toute façon, sera numérique ou digital. Donc, vous voyez, digital, ça passe par Internet. Et on a des gens ici qui sont euh, anonymes. Donc, on, encore une fois, on ne sait pas exactement euh, qui est derrière tout ça. Et qui vont faire des petits trucs dans notre dos. Avertissement donc déjà, pour répondre à la question, vont-ils se mettre en place Je dirais bien que oui. Bon, alors, est-ce qu'on a encore une autre carte pour nous On va demander. Oups. Vous voyez, encore les questions de temps. Le temps qui s'écoule. Et j'avais encore cette, cette carte-là qui vient de se retourner. Donc, le temps qui s'écoule, il y a bien la moitié déjà. Donc, il, il se dépêche Et nous aussi, il faut qu'on se dépêche. Et là, vous voyez, c'est les nuages. Donc c'est bien les ennuis, je crois que c'est dans le bon sens, ouais, c'est bien ça. On aurait pu être dans l'autre sens, mais non, non, c'est bien comme ça. Donc vous voyez le soleil qui est masqué, disparition de la lumière, les nuages qui arrivent. Donc quand je vous disais, il y a un an qu'on allait rentrer dans la tempête, pour les plus anciens d'entre vous qui me suivaient, eh bien vous voyez qu'on y arrive. On arrive, effectivement, le temps s'accélère, et on arrive à les ennuis. Donc on n'a pas tellement de solutions. C'est pour ça que je vous ai parlé d'entrée de jeu, de se raccrocher à sa à sa foi. C'est très très important puisque on entre dans les dernières prophéties qui ont, qui ont été annoncées euh 3000 3000 ou 4000 ans déjà en, avant euh, avant Jésus-Christ ou voilà, donc euh, voir euh, encore plus lointain, on sait pas exactement, mais ça peut remonter jusqu'à mille ouais, 4000 5000 ans. Donc c'est surtout dans les prophéties que moi je crois puisqu'elles se sont toutes réalisées et ça, il faut le savoir. Les dernières prophéties qui ne se sont pas réalisées sont celles qui sont dans les prophéties de Daniel ou dans les prophéties qui sont plus connues, qui sont celles de Jean, euh, voilà l'Apocalypse, hein. bon chapitre 18, etc. C'est pas de bêtises. Donc celles-ci ne se sont pas encore réalisées. C'est pour ça que je dis on est vraiment à la fin des temps. Et donc, euh, eh bien voilà, le temps s'accélère et les nuages arrivent à l'horizon. Et vous voyez bien que c'est bien, bien, bien, vraiment en relation avec Internet. Ça, j'aime bien ces cartes postales. Alors, est-ce qu'on a encore autre chose à savoir Alors, ce sera mondial. Vous voyez, encore des choses de l'ordre du monde. Je crois que cette fois, je la tiens à l'envers. Attendez. <rire> ouais, non, c'est comme ça. J'ai un doute parfois. Bon, enfin, bref. Bon, alors, la nécessité de garder le Nord, hein, quelque part. Parce que effectivement, quand je vous parlais d'apocalypse, donc c'est mondial, eh bien là, j'ai aussi la confirmation que les événements à venir vont toucher le monde. Or, vous savez, ou peut-être que vous ne savez pas, mais que dans les prophéties apocalyptiques, on a la Troisième Guerre mondiale. Bon. Mais bon, pas de panique. Hein. Les gens qui ont la foi seront emportés ailleurs. Oui, alors, pour ça, je, je, je vous dis, c'est... Euh, comment dire, il faut faire un choix. On y croit, on n'y croit pas, mais il n'y a pas de je verrai bien. Hein Parce qu'on on vous demandera à un moment donné de faire un choix. Voilà. Donc euh, après, euh, je ne peux pas intervenir dans les questions de choix, mais moi je vous dis ce que je vois aussi en astrologie. Et je vous dis ce que je sens. Voilà, toujours pareil. Hein L'homme face à son destin, l'horizon. Voilà, c'est un petit peu ça aussi. Nouvel horizon, on peut voir ça aussi. C'est un peu l'aventure. Et, alors, attendez, il y a deux, deux cartes qui sont sorties, qui étaient collées l'une avec l'autre. Encore les questions d'étoiles. Donc, tout est inscrit dans les étoiles. Vous savez, que je suis astrologue, donc, euh, bon, je vois ce qui va arriver dans les étoiles. Maintenant, est-ce que je peux prévenir les gens C'est toujours la difficulté. Mais sachez qu'il y a la lumière, et la vraie lumière, pas la fausse lumière, sachant que la fausse lumière, c'est Lucifer, le porteur de lumière, mais le porteur de la fausse lumière. Hein alors, l'astrologie, que me montre l'astrologie bah, elle me montre déjà qu'actuellement, et jusqu'à à peu près mi-janvier 2023, on a une rétrogradation de Mars en Maison 9. Donc c'est très mauvais, puisque ça montre vraiment une violence en suspens en relation avec l'étranger. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment avoir des déclarations de guerre jusqu'en mi-janvier. Bon, Alors ça ne veut pas dire que ce sera forcément au niveau mondial... Pas forcément. Mais il peut y avoir des escalades puisque, comme vous le savez, je l'avais déjà dit, on a des aspects d'explosion qui durent encore. Donc on n'est vraiment pas sorti d'affaires. Hein. Les explosions, on en a eu. On en a eu même plein. Maintenant, ça continue un peu dans toutes les directions. On a la Corée du Nord qui s'amuse à tirer des missiles. On a euh, la Chine qui fait, je crois, pareil pour Taïwan. On a aussi euh, l'Arménie-Azerbaïdjan. La, Là, bon, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai. Et puis, évidemment, on a Lucre. Bon. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et puis bien sûr, on a eu ce qui s'est passé sur la Pologne, hein. vous vous rappelez vous avais dit qu'il y aurait des trucs dans l'air, hein. je vous dit, j'avais parlé de missiles. Après, on sait pas où ça tombe, hein. enfin bref. Bien, donc vous voyez qu'il faut garder vraiment la tête levée vers les étoiles, mais les, les vraies étoiles et pas les galactiques, qui sont du fake, et qui sont de la manipulation, donc vraiment faites bien bien attention. Les vraies étoiles dont je parle, moi, c'est vraiment tout ce qui est en relation avec d'une part avec l'astrologie, parce que pour moi, c'est le message de Dieu, hein, parce que tout est écrit. Dieu est omniscient, donc il sait à l'avance tout ce qui va arriver. Donc, il nous prévient. Et il nous prévient par le biais des prophéties, et j'espère aussi par le biais des astrologues. On est là pour ça. Mais vous voyez que la lumière arrive. Bon, bien, bien. Alors, on va laisser notre petite carte postale, et on va aller donc reposer la question avec le Béline puisque j'étais partie sur l'histoire de, de passe-partout. Hein. Mais vous voyez que sur le léca postal, déjà, oui, ça va être mis en place. Bon, alors, on va essayer de voir un petit peu euh, au niveau du temps. Moi, sur le printemps 2023, je vois, des, euh, comme je vous le disais, hein, une impasse et des restrictions, mais également, malheureusement, des, euh, des répressions. Eh oui, je vois beaucoup de répressions. Donc, on a toujours l'aspect de vouloir... Faire entendre la voix de la raison, de la sagesse, de faire valoir ses droits et de vouloir que la vérité soit révélée et reconnue euh, par rapport à la truc qui fait mal. Vous voyez, la pique-pique. Bon, ça, c'est toujours là. Mais cet aspect qui est un bon aspect est contrebalancé par, comme je vous le disais avant, les aspects d'explosion, les aspects de durcissement du, du pouvoir euh, et euh, donc euh, bah, les aspects de, de contrainte. Voilà, voilà. Alors, on est tout du pass. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme explication Alors, on a la paix et l'intelligence. Bon, d'accord. Donc, ça, c'est plutôt bien. Paix et intelligence, argent. Bon, la coupe est bonne. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir la fin d'un conflit On peut regarder, hein. Vous savez que la fin du conflit n'a pas forcément à voir avec la restri les restrictions qu'ils veulent nous mettre en place. Hein. Puisque de toute façon, on a toujours des problèmes d'énergie. Et je crois que la fin du conflit ne changera pas grand-chose. Tant qu'on aura toujours les mêmes qui seront au pouvoir. Enfin bon, c'est mon avis personnel. Alors, on va quand même regarder. Mais là, j'étais partie sur le pass. Ce qui va se mettre en place. Donc on va prendre que quatre cartes, on va regarder. Alors, retard, inconstance, tout est bloqué. L'étranger qui sort, les découvertes. OK. On va devoir recouvrir un petit peu. On a, en tout cas, bien les questions de, de blocage ou de retard ou de restriction, Les choses qui ne fonctionnent plus, avec une situation qui devient extrêmement instable euh, au niveau bah, bah, sur la France, donc au niveau de la France. D'ailleurs, on a le drapeau ici. Et Mais on a aussi des découvertes. OK. Bon, faut pas être voyant non plus pour savoir que, de toute façon, au niveau de l'économie... Ça va être une catastrophe, ça on le sait. Alors, amour et pénate pour parler et intelligence. C'est marrant parce qu'on a de nouveau la carte de l'intelligence. Alors, ce n'est pas des mauvaises cartes, hein, mis à part les deux premières. Bon, alors, je me demande si on ne devrait pas prendre finalement les cartes 2 à 2. Hein, vous savez que j'aime bien cette méthode-là. Là, on pourrait y voir, encore une fois, la situation dans laquelle tout est bloqué. Mais on a des choses que l'on découvre, que l'on apprend un petit peu tous les jours. Hein, les scandales, euh, euh, que ce soit financier, d'ailleurs, ou que ce soit au niveau du truc qui pique. Hein. On a des découvertes qui sont faites euh, régulièrement. Après, les gens prennent ou les gens prennent pas. Bon. Et ici, on a, par exemple, une situation internationale qui est encore très mouvante. Hein. On peut prendre les cartes un petit peu comme ça. Ici, intelligence et amour, pour moi, ce sont les personnes intelligentes qui veulent faire la lumière par amour de l'humanité, par exemple, hein, ou qui ont bon, bon cœur et qui veulent, encore une fois, apporter leur connaissance et leur sagesse dans une situation, que ce soit une situation par rapport aux restrictions de la pic-pic que vous connaissez, ou que ce soit dans une situation liée au conflit international que l'on connaît. De toute façon, et ça, ce serait l'aspect avec Jupiter, euh, enfin bref, que, que j'ai moi en astrologie, où, où je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un aspect dans lequel on voulait faire valoir ses droits et on voulait faire entendre la sagesse, la raison. Bon, bah, c'est cet aspect-là, à mon avis, ici, pour éventuellement débloquer une situation qui s'enlise. Hein. Et là, alors là, on est de grandes discussions. Alors par rapport au foyer, donc ça peut être aussi les foyers français. Hein. Donc on va voir ce que c'est. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses qui bougent. C'est plutôt les discussions, vous voyez. Hein la discussion ici, l'intelligence. Donc, ça reste vraiment dans la communication. Découverte, c'est pareil. On n'a pas de carte d'événement pour l'instant. On verra après si on peut lire en diagonale d'une façon ou d'une autre. Les familles, la nativité et les passions. Alors là, on a quand même quelque chose là, qui s'arrête. Qui s'arrête mais je ne sais pas exactement quoi donc on ira voir et qui peut déclencher les passions et ici on a quelque chose de nouveau qui se met en place et c'est bien en relation avec les familles donc on va essayer de voir ce que ça peut être pour l'instant je ne sais pas si c'est la paix qui revient ou si c'est autre chose enfin bref alors, on a bien des choses qui s'arrêtent ou qui sont tranchées et euh, qui vont être connues ou annoncées avec la trompette, par exemple. Et là, on a un changement. Ouais, donc, vous voyez, on a une nativité, changement. On a bien des choses qui bougent. Mais pour l'instant, je ne sais toujours pas si c'est bien ou si c'est pas bien. De quoi s'agit-il De choses... Euh, alors, ça peut être la nourriture. Ouais. Les choses financières. Alors, apparemment, c'est les choses... En relation avec, euh, on va dire, la nourriture hein, et les choses en relation avec l'argent. Donc il y a deux choses comme ça, deux, deux, euh, deux domaines dans lesquels les choses vont beaucoup, beaucoup bouger, dans lesquels il va y avoir des changements qui vont toucher les, les, euh, comment dire, les, les foyers. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas Ah, je elle, elle a voulu sauter du jeu, celle-là, infortune. Ouais, bof hein. Alors, infortune, mais bleu. Donc, ça veut dire que va bah, bien, effectivement, y avoir euh, bah, des... Alors, moi, j'ai envie de dire de la pauvreté, des restrictions. Bah, L'infortune, ça veut tout dire. Hein. Donc, au niveau financier et au niveau de la nourriture, Donc, vous pouvez y voir, évidemment, les questions de récession économique, de manque de produits dans les rayons, de d'inflation qui continue, continue de grimper. Mais, vous voyez qu'on a aussi une carte bleue. Donc, ça, c'est la carte de la protection d'usine. Bon. Ok, on va aller demander un petit peu à Amandine, que je salue au passage, hein, qui a des gros problèmes d'ailleurs, j'ai un petit peu entendu, donc il faudrait faire une petite prière pour elle, d'ailleurs j'en ferai une juste après, parce que la prière... Euh, alors, petite parenthèse si vous me permettez, évidemment, le camp d'en face, ils font aussi ce qu'on appellerait des rituels extrêmement sombres, dark on va dire, vous le savez bien, je ne vais pas trop en parler ici. Mais sachez qu'il y a l'autre côté. C'est-à-dire que nous, si on fait de la prière, euh, et moi, vous savez, je vais à l'église, hein, donc euh, voilà, toutes les semaines, eh bien la prière a aussi un pouvoir qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire aujourd'hui, je demandé à être, à être béni par le prêtre. Hein, petite bénédiction. Donc j'espère pouvoir éventuellement la communiquer dans le jeu, pourquoi pas. Donc sachez que la prière a aussi un impact extrêmement puissant. Donc au moment où je vous parle... Eh bien, faites une petite prière en pensée, vous n'avez même pas d'avoir besoin d'avoir un texte précis écrit, mais faites une petite prière en pensée, par exemple, pour que soient protégées toutes les personnes qui mettent leur bien-être en danger pour nous faire part de leur vérité ou de la vérité, notamment Amandine, mais pas que. Il y a aussi Nana, enfin il y en a plein d'autres. Petite pensée pour toutes ces personnes qui, encore une fois, se mettent en danger pour nous aider. Voilà. Je suis sûre que vous prendrez quelques secondes. c'est pas très long. Hein. Et encore une fois, une pensée suffit. Bien. Alors, chère Amandine, que peux-tu nous dire sur l'histoire de passe Passe partout. Parce que là, on a quand même des, des choses qui vont se mettre en place. On a bien vu hein, qu'il y toucher toucher et les finances et les questions de nourriture. Alors, est-ce qu'il faut réussir à nous mettre ça en place Déjà, dans un premier temps. Alors, j'ai bien le changement qui sort et positif, ah changement positif ok, on ce qu'il y a en dessous esprit et âme vous avez vu, hein il y a l'âme et l'esprit ok c'est marrant parce que le changement positif en que fait qu'est-ce que j'ai fait, j'ai retourné les cartes attendez, du coup je ne sais plus où passer la carte du changement, bon enfin bref <rire> elle a disparu, bon enfin, bref c'est pas grave bon bah j'ai âme et positif le changement elle est repartie donc, en fait, il faut rester aussi positif à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Et il euh, faut vraiment, voyez, penser à cette carte-là. Elle est magnifique. Hein. Nouvelle croissance, ou bien, ou, on peut dire aussi, euh, nouvelle lumière. Ou le fait que la lumière est toujours là, la vraie lumière. Et vous voyez, l'arbre ne peut pas être déraciné, puisqu'on a les racines de la foi, moi, je vois ça comme ça, qui sont très, très profondes. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Bon, on va quand même en demander. Alors, est-ce que le passe va être mis en place donc euh, vous savez de quoi je parle. Voilà. Alors, enfance, ça sort toujours ça. Études et corps physique. Est-ce que le pass va être mis en place Donc ça, c'est la nature ou l'instinct. Les enfants. On va refaire une ligne, hein, pour être sûr. Pour l'instant, il ne parle pas de passe. Il y a quand même des études. Donc, des choses qui sont à l'étude éventuellement. Les corps physique, ben c'est euh, l'ADN. Hein. Ouais, envie, jalousie. Ouais. Oh Là, là ça se gâte. Hein. Là, ça se gâte. Là, ça se gâte. Alors là, moi, j'ai marre parce que j'ai tout de suite des questions médicales. Hein. L'ADN, la médecine. Ça, c'est médical. OK. Ici, on a des gens qui sont par nature mauvais. C'est la nature. Donc, des gens qui sont extrêmement négatifs, qui nous envient, qui nous veulent du mal, d'accord Ici, pareil, des gens qui sont très mauvais par rapport aux enfants, agression par rapport aux enfants, Alors, je ne sais pas pourquoi ça sort. Et là, il y a des choses qui sont à l'étude, mais par rapport à des, aux déplacements. Alors, moi, j'étais sur les histoires de passe Alors, le passe c'est fait pour consommer, mais ça peut être aussi en relation avec nos déplacements. Donc, par exemple, les histoires de consommation de carburant. Alors, moi, déjà, dans un premier temps, euh, par rapport à la question que j'ai posée, je dirais que bon, le passe carbone, si j'ai bien compris, il va, en, il va être mis en place. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y aura aussi des choses qui sont à l'étude par rapport au déplacement. Donc, attention aux voitures. Bien. Alors, il y a des choses qui vont être mises en place aussi par rapport. Ça, c'est la carte de l'ADN hein, ou du sang. Donc, euh, l'ADN, forcément. Médical. Donc, là, vous voyez que le jeu, il me répond par rapport à. D'une part, les limitations au niveau des déplacements, donc toujours en relation avec le pass, et des choses en relation avec le médical. Ici, il y a des choses très mauvaises qui vont être mises en relation aussi par rapport aux enfants. Alors, ça peut être évidemment en relation avec ces deux cartes-là, plutôt. Hein. Et là, encore une fois, ce sont des gens qui, par nature, sont très mauvais. Donc, euh, ils vont nous embêter, nous... <rire> j'allais dire un autre mot, nous enquiquiner, on va dire. Par rapport effectivement à nos déplacements, donc notre liberté éventuellement, par rapport au domaine médical, par rapport aux enfants. Donc pour moi tout ça c'est l'histoire de passe, hein, puisque vous savez que ce passe peut-être effectivement en relation avec effectivement, les enfants, le domaine médical et le côté déplacement. Oui. Mais est-ce que euh, est-ce qu'ils vont vraiment arriver à leur fin? Alors, fertilité, ouais Ah bah écoutez, euh, oui. Oui. Puisque j'ai accord, contrat, signature, fertilité, pour moi, ça veut dire que ça va se faire, ça va se développer. Oui. J'ai la, la réponse à la question, puisque je viens de juste te poser la question. Est-ce que ça va se faire Oui. Relation. Alors, relation de couple ou relation entre personnes, on va dire, est négatif. Donc, oui. Donc, la première réponse à la question, vont-ils mettre le pass en place Oui. Est-ce que cela va toucher le bien-être des enfants Oui. Est-ce que cela va toucher le domaine médical Oui. Est-ce que cela va toucher nos déplacements et notre consommation, très certainement C'est en projet, puisque vous avez études formation. Bien. Alors, on peut continuer plus loin sur le jeu. Et, et bien sûr, et c'est le fait de personnes mauvaises. D'accord. Hein Mauvaise par nature. Hein OK Bon. Alors, on peut continuer un petit peu... C'est le jeu de savoir un petit peu comment est-ce que les gens vont agir. Hein est-ce que les gens vont accepter Donc, on va faire une quatrième ligne. Est-ce que les gens vont accepter ce passe Alors, est-ce que le peuple va accepter Je sais que les cartes sont à l'envers, mais ce pas grave. J'irai les retourner. Est-ce que les gens vont accepter Communication. Bon, il va y avoir une campagne de, de pub, hein d'accord la com, la com, la com. Nature, ouais, on va, on va jouer la carte de, du changement climatique, notamment que tout ça est euh, sans dessus-dessous. ça C'est le mot qui me vient en tête, hein, qui est perturbé. Donc, il va y avoir une grosse campagne qui va vous rappeler celle d'il y a deux ans, certainement. Mais tourner un peu différemment, puisque cette fois, ce sera par rapport à la nature. Chance, voilà, on va nous dire que c'est une chance. Mais... Ah, et ça, c'est une bonne nouvelle, ça va quand même entraîner ceci. Donc, toute une campagne de, de com', voilà, faire attention à ce qu'on dit, mais qui va quand même entraîner des grosses controverses et de la violence. Donc, moi, j'ai quand même l'impression, et c'est là où je vous disais tout à l'heure que je voyais des aspects de contraintes, mais également de répression, vous vous souvenez Eh bien, voilà, les contraintes, on vient de les voir juste avant, la répression, par rapport à ça. Donc, à ma question... Les gens vont-ils, comment vont-ils accepter euh, Bah pas bien, pas bien. Alors, est-ce que ce sera la majorité hum, Ça, je ne sais pas, parce que c'est jamais une majorité qui, euh, qui réagit, comme vous le savez. Donc on va essayer de voir. Ah ben, moi je pense que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, euh, la, la révolte. Hein. Mais je ne sais pas si c'est une majorité ou une minorité, il ne m'a pas répondu. Vous voyez que tout à l'heure, on avait deux heures moins le quart pour la, la carte. Je ne sais pas si je vais vous la retrouver. Attendez. Elle doit être en dessous, n'est-ce pas Ouais, je suppose que je l'ai mise. Bon. Allez, elle est repartie euh, se cacher. Ouais, voilà. Ouais, vous voyez, c'était... Alors, selon Amandine, ça, c'est l'heure du crime. C'est amusant, on a presque la même heure. Hein. Et là, on a deux heures moins le quart. Et là, on a trois heures moins le quart. C'est drôle quand même, hein mais de toute façon, euh, bon, les significations ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque là, c'est l'heure du crime, selon elle, Mais c'est aussi des choses qui s'inscrivent dans le temps. Donc des mauvaises choses, on va dire, puisque c'est l'heure du crime. Mais qui vont durer. Donc par rapport à la répression et par rapport à la révolte. Et ici, c'était les choses qui sont faites donc euh, de façon mal intentionnée le soir, très tard. Donc ils sont cachés. Hein Deux de cartes euh, assez euh, similaires, mais pas tout à fait avec la même signification. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont réagir Alors, le travail. Euh, alors, je ne sais pas si c'est les gens qui sont plutôt dans le travail, dans le domaine professionnel, qui vont réagir ou, euh, ou pas. Secret. Ouais, Non, je ne sais pas, là. Secret et positif. Non, en fait, il ne me répond pas, là. Enfin, il me répond sur autre chose. En fait, il est en train de me dire que pour vraiment euh, résister à ça... Eh bien, il va falloir travailler en secret. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller de front contre nos ennemis. C est, c est... Stratégiquement, c'est pas bon. Mais il va falloir vraiment contourner, le voyez, serpenter. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Euh, et là, ce sera plus positif. C'est ce que j'essaie un peu en train de, de faire. Hein. Je serpente. Hein. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pourrait éventuellement mieux réagir par rapport à ce qu'ils veulent nous mettre en place. Alors, on peut poser encore une question, puisque le jeu a l'air de bien, de bien, bien sortir. Euh, Est-ce que les mauvais vont arriver à leur fin Est-ce qu'ils vont arriver à nous mettre sous esclavage Parce que c'est ça, en fait. Hein. Alors, les relations sociales, chagrin, séparation. Ah, ça, c'est pas bon. Ouais, euh, ben, bah, euh, bon, euh, ben, bah, voilà, ben, bah, ben, bah, que vous dire <rire> Est-ce qu'ils vont arriver à leur fin Vous avez ça. Fracture dans la société, fracture dans les relations sociales. Ça nous rappelle encore une situation il y a deux ans, où on avait également ça. T'as ton passe, t'as pas ton passe. Vous avez Connaissez la chanson T'as ton passe, t'as pas ton passe euh, Ben c'est un peu ça. C'est ce que je vois. Hein. Et toujours euh, le, les gestes euh, Loin, on est loin de l'autre. Il y a de ça. Alors ça, ce serait plutôt le côté euh, sanitaire. C'est pas le côté carbone, c'est autre chose. À moins qu'on nous empêche de voyager, de voir nos proches. Enfin, de toute façon, il y a ça. Ici. Euh, alors, on peut mettre ces deux, deux cartes côte à côte. Hein. Cette carte-là, donc, trahison par rapport à l'État, donc la France. Ou bien, euh, ouais, quoi. Non, il n'y a pas de ou bien. Hein. Donc, euh, oui, j'ai un peu peur quand même qu'ils arrivent à leur fin. Dans un premier temps. Mais ensuite, va-t-on s'en libérer On peut demander. Hein. Alors évidemment, j'ai sorti beaucoup de cartes, donc on va en mettre un petit peu moins. Esprit, feu et médiumnité. Bon, bah ben là, clair et net. Le feu de l'esprit. Hein, le, le, le feu, ça peut être aussi au sens propre de de la passion, de l'enthousiasme, du feu sacré. Moi, avec ces cartes-là, je pense au feu sacré. Et feu, ça ressemble à foi, quelque part. Hein Esprit, médiumnité. Donc, en fait, pour résister, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Il faut donner son consentement. Si vous dites « Amen », ce qu'elle le dit à tout ce qu'ils veulent, vous perdrez votre liberté. Si vous refusez, et si vous vous refugiez dans les valeurs spirituelles, avec le feu sacré, voilà, c'est comme ça qu'on s'en sortira. Donc vous voyez que le jeu ne me répond pas en disant « Est-ce qu'on va gagner ?» Puisque la réponse, elle est spirituelle. Donc, euh, je ne suis pas persuadée que l'on gagne cette bataille sur ce plan-là, sur le plan physique. Après, euh, après... Euh, au niveau du temps, évidemment, ça peut prendre plusieurs années. Mais bon, on a vu dans le passé que les choses peuvent changer extrêmement rapidement. Ouais, on a eu un chamboulement quand même qu'en deux ans. Hein. Pas besoin de vous refaire tout l'historique. Donc, euh, si j'en crois les prophéties de, de Saint Jean ou de, de Daniel, ou il y en a d'autres, mais enfin c'est de là qui me viennent en tête, donc deux prophètes, on est à la fin des temps. Si on est à la fin des temps, ça veut dire que oh, il y a des choses qu'on ne pourra pas gagner. Pas sur ce plan-là. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas évident de, de, comment dire, de traiter ce sujet. Hein. Il y a des choses qui ont changé. Alors, je vais essayer de vous le dire à mon couvert. Peut-on gagner cette guerre Donc, Je vous ferai un autre tirage, une autre vidéo sur la guerre avec Lucre. Hein. Sinon, ce serait trop long. Mais on va demander, peut-on gagner la guerre qui nous est menée par rapport au pass D'accord Peut-on gagner cette guerre Puisque si vous voulez avoir des réponses, autant poser la question. Hein. Peut-on gagner cette guerre Donc, on va demander au Dixit. Alors, ici, on nous fait peur. C'est toujours pareil. Attendez, j'essaie de ne pas faire tomber la caméra. Peut-on gagner cette guerre voilà, on est dans la perplexité. puis c'est amusant parce que c'est le sphinx quand même. Hein. Donc c'est aussi, on est, dans, ouais, on est dans la perplexité, mais... Ouais, c'est ça, on est perdu, quoi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans la peur, qui se laissent aussi terroriser. Hein. On va avoir aussi des choses financières qui vont arriver, qui vont encore plus déstabiliser les personnes. Et puis en plus, il y a aussi les, les choses par rapport aux enfants. D'un autre côté, il y a les étoiles. Mais bon, n'allons pas trop vite. On va rester sur la coupe qui nous dit qu'il y a beaucoup de, de peur, beaucoup de choses en relation avec la peur, et qui fait qu et qui fait que aussi, pardon, eh bien, on, on est perdu. Bon, mais ça ne répond pas à la question, je suis d'accord. Alors, on va développer. Alors, peut-on gagner cette guerre? Et donc, finalement, bah, trouver notre liberté, hein Retrouver une liberté. Notre liberté. Peut-on gagner cette guerre Peut-on gagner cette guerre Regardez ce qui nous sort. Ben justement, ça fait P-A-S-S. Ah, il manque un E quand même. <rire> voilà. Donc, peut-on gagner cette guerre en relation avec le mot que je viens dépeler On a... Alors, on a quelqu'un qui... qui court dans un champ avec un papillon sur les yeux. Et alors, je ne sais pas si vous verrez sur la carte, c'est assez difficile à voir. Mais on a un géant qui court et qui est invisible. Donc, la première... Réponse qui me vient en tête, c'est un petit peu ce que je vous avais dit juste avant. Garder la foi et se faire accompagner voilà, de la force invisible, qui peut être intérieure. Pour moi, c'est l'image de la foi. Je ne sais pas trop comment vous allez l'interpréter, mais euh, c'est la façon, c'est un peu la façon dont on peut être libre. Bon. Ici, on va avoir des questions de séparation. Alors, ça peut très bien être, effectivement, au niveau européen. Pourquoi pas Même si c'est un homme et une femme, je sais bien. Mais on peut y voir aussi les questions de séparation au niveau de l'Europe. Pourquoi pas Moi, j'analyse souvent comme ça. Euh, il va y avoir une espèce de morcellement. Euh, je ne sais pas si je vous l'avais dit, euh, parce qu'il y a des vidéos que je ne poste pas, mais il me semble avoir dit déjà à un moment donné qu'on aurait des, un, un craquellement au niveau de l'Europe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont se, dés, qui vont, pardon, se désengager. Bon, ça, ça sort ici. Ici, on, a, on se rapproche de la nature pour faire repartir un petit peu les choses. Là, il y a quelqu'un qui est en train de... Ah, je crois que c'est une courgette. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est quoi ah, Ça fait penser à des légumes qu'on est en train de gonfler. Alors, on peut y voir de façon métaphorique le fait de, de, de développer le côté culture personnelle. Mais culture au sens potagère. Hein. Donc, euh, cultiver ses propres légumes. Ici, il y a toujours les questions de séparation. Hein. Vous voyez, vous les avez deux fois. Il y a une partie de la population qui va dire ça, une partie de la population qui va dire ça. Donc des désaccords, des fractures au niveau de la population et des choses que on plus, auxquelles on n'aura plus accès. Moi, j'y vois ça. Hein. Je vois ça comme ça. Des choses dont on va nous priver. Ça peut être aussi en relation justement par rapport euh, alors, au couple donc, oui, les relations sociales, mais aussi par rapport à l'argent ou au bien-être. Donc, peut-on gagner cette guerre J'ai toujours l'impression qu'en fait, c'est la façon dont les gens vont réagir, moi. Ils vont réagir en se recentrant sur, euh, sur leur foi, en s'occupant de leur potager, en gros, c'est ça. Ça, c'est les deux choses positives. Et les choses négatives, c'est séparation dans, à l'intérieur de la population, là et là, avec des privations. Donc, vous voyez qu'en fait, j'ai pas la, la réponse. Hein. C'est... Non, c'est pas ça qui sort. Peut-on gagner cette guerre Alors là, on a les questions de, de temps. Attendez, je vais mettre de la lumière. J'ai l'impression que... Voilà. De la lumière, enfin, on a besoin de lumière à tous les niveaux d'ailleurs mais aussi pour euh, voilà pour le tirage bon alors, alors ici on a le château qui fait la pluie et le beau temps donc ça ça veut dire qu'on va vraiment vraiment dépendre d'une autorité par rapport au bien-être hein. la pluie qui arrose le champ donc voyez-y les choses climatiques mais aussi le contrôle sur autrui par rapport à des questions de fertilité. Ici, il y a les questions de sacrifice pour protéger autrui. Donc, carte difficile. Ici, Ah, c'est celle que je voulais pas. Voilà. J'avais dit le mot esclavage. Hein. Ben oui, c'est ça. Ici, il y a des choses secrètes. Donc ça veut dire aussi que pour se retrouver, il va falloir le faire de façon secrète ou discrète. Entre nous, par exemple. Et là, on a vraiment les questions de destin. Vous avez les, les bougies rouges. Alors les bougies rouges, moi je ne fais pas de magie, on est plus sûr que non. Hein. Mais je sais quand même que les bougies rouges n'ont pas une bonne signification. Et vous avez en face, dans le miroir, un échiquier. Et vous avez des horloges. Donc, vous voyez que tout a été, en fait, euh, était prévu. Tout a été planifié. Et tout arrivera. Et c'est aussi les questions OC, ULTES, qui ressortent ici. Je suis en train de regarder la carte, voir si je pourrais vous dire autre chose. Mais c'est pas une bonne carte pour moi. Donc, euh, je suis désolée, ce n'est pas des bonnes nouvelles, comme d'habitude, vous allez dire. Et pour l'instant, c'est ça que je vois, moi. Alors, je n'ai pas de notion de temps, hein. ça peut mettre plusieurs années comme ça peut mettre quelques mois, mais vu l'accélération que l'on subit depuis deux ans, ça peut aller très vite. Ici, on aspire à la liberté, mais on est au fond du trou. On regarde vers la lumière remarquez d'ailleurs que le bonhomme, je m'en aperçois en même temps que je vous parle, il est quand même assez blafard. Donc ça veut dire qu'il n'a pas vu la lumière depuis longtemps. Mais c'est un peu nous, hein. Ça fait depuis combien de temps qu'on est en train de subir tout ça Ça fait plus de deux ans et demi, quand même. On est toujours au fond du trou, pour l'instant, que je sache. Ici, il est question de peur. C'est bien la peur qui empêche les gens de se... Comment dire Ré, plus loin vol, plus loin T. Es. C'est la peur de prendre son envol, alors qu'on voit très bien que l'espèce de raton laveur, là, il a des petites ailes et il pourrait voler. En tout cas, on sait très bien que ça ralentirait sa chute, même s'il ne vole pas comme un oiseau. Voilà. Donc ça veut dire aussi que, encore une fois, les gens, ils ont la trouille. Et là, on a une désinformation. Bon. Donc, les gens qui ne voudront pas enlever leurs lunettes ne verront pas la réalité. Pas besoin de vous expliquer cette carte-là. Hein. Elle parle d'elle-même. Je l'ai déjà sortie plusieurs fois. C'est le fait, euh, encore une fois, de ne pas apprécier l'ensemble de la situation. Donc, C'est-à-dire que, par exemple, le prêtre... Euh euh, nous parle de du réchauffement climatique et que c'est très important etc etc Vous voyez qu'en fait c'est curieux quand même pour un prêtre mais <rire> moi je suis dans les trucs d'apocalypse donc euh, voilà et lui il est en train de d'ailleurs je lui dis mais est-ce qu'on n'est pas dans les dans les termes de l'apocalypse dans les temps de l'apocalypse il me disait mais non la, ça a toujours été et ça sera encore des guerres ceci des guerres cela mais en fait il a c'était pas du tout ça que j'avais en tête moi du tout j'étais parti sur le 666, 6 6 etc voilà euh, le 666, c'est aussi en relation euh, bah, avec... Enfin euh, bref, je fasse attention ce que je dise. Mais avec le PRSS, hein, par exemple. C'est le début. Hein et donc, finalement, ça ne fait pas du tout tilt dans sa tête. C'est marrant quand même. Hein. Mais peut-être que... Euh, bon, je ne sais pas. Enfin bref. Peut-être que c'est comme ça. Que euh, certaines personnes voient les choses et que d'autres, malgré euh, toute leur foi, euh, ne voient pas. Je ne sais pas. Enfin bref. Donc... Euh, quels conseils est-ce qu'on pourra avoir Parce que j'ai quand même cette carte-là. Hein. Bah, bah, écoutez, que vous dire C'est toujours les, les, les mêmes. Hein. Ce sont en fait des, des, des gens qui sont non-humains. C'est pour ça que j'ai cette carte-là. C'est les singes, mais là, ce n'est pas forcément le singe en, en tant que tel. C'est plutôt en fait des non-humains. C'est pour ça que j'ai des singes. Qui, voyez, qui sont très dans l'ésotérisme, la pyramide, etc., la clé. Et qui, voilà, qui planifie tout ça, qui surnagent, qui ont le confort, hein, qui ont l'eau chaude. Bon, c'est pas vraiment une carte qui nous aide beaucoup, ça. Non, non, c'est les questions encore... Euh de vouloir sortir, vous voyez, de vouloir sortir du globe, mais on va vraiment nous infantiliser. Hein. Alors, pour notre bien, on va nous, on va nous mettre sous globe. Ouais. C'est marrant, cette carte-là, parce que c'est vrai qu'elle peut être positive, mais à la fois elle peut être négative. Donc, euh, ça dépend comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Hein. Parce qu'on voit qu'il neige, donc finalement, mettre l'enfant à l'abri, c'est pas une mauvaise chose. Mais moi, j'y vois quand même. Une infantilisation, une infantilisation et un enfermement. Donc euh, j'ai pas de carte positive pourtant, pour pour l'instant pour nous. Hein. non Ouais, non, désolé, non. J'ai pas de conseil. J'ai pas de conseil, j'ai rien. Ça, c'est les questions de machine. Avec les tuyaux. Alors ça, on peut peut-être y voir les questions d'approvisionnement en énergie, par exemple. Vous voyez, il y a quelqu'un qui pleure ici. Il y en a un qui a des grands yeux. Donc, on n'est pas encore tiré d'affaire du tout, du tout, en ce qui concerne les questions d'approvisionnement. Et ça, c'est plutôt une carte d'avertissement. Attention aux énergies et aussi aux énergies euh, qu'on appelle fossiles, donc carburant et compagnie. Il faut que je me dépêche parce que ça pas ça qui fait 40 minutes. Et là, décrocher la Lune. Bon, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Non. On ne pourra pas changer les choses. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir ch les changer. Sinon, ce serait vouloir décrocher la lune qui serait une illusion. Bon, alors, c'est quoi euh, le conseil pour nous, alors Ben, bof. Hein. Vous voyez, j'ai pas de conseil. Peut-être parce que j'avais dit dès le départ. Mais euh, moi, ce qui me dit ici, c'est que les gens ne voudront pas voir la réalité. Euh... Comment s'en sortir Alors On va reposer une question. Alors, les questions de projeter, d'être projeté dans l'espace. De projeter dans l'espace. Ouais. Des choses que l'on dessine dans l'espace. Éventuellement, oui. Moi, j'y vois aussi surtout les étoiles. Hein. Bon, je n'aurai peut-être pas d'autres cartes à ce sujet-là. Il y a bien un truc mondial qui se dessine ici. Ouais. Bon, je vais peut-être arrêter le tirage-là, ça ne sert à rien. Mais euh, sachez que de toute façon, les choses vont changer au niveau mondial et qu'il y aura des communications à ce niveau-là. Mais également que les communications seront examinées à la loupe. Donc, attention à la sursang. Ok, on va peut-être te demander... Euh alors mon petit jeu de cartes, alors. Un conseil pour nous, parce que j'aimerais bien en avoir un quand même. Bah écoutez, c'est secret. Donc il faut que je fasse attention à ce que je dis sur la chaîne. Vous voyez C'est pour ça qu'il ne me, me répond pas. Je peux pas encore trop vous le dire. Il faut être très prudent. Le conseil, c'est se, se taire et être très très discret. J'ai encore en tirer une autre sans, sans poser de questions, mais juste en posant la question dans ma tête. Ouais. Ben les amis, moi, je pense qu'on va passer par une période de désert hein, et on va se sentir très seul. Hein. Il y a des gens qui vont partir. Vous avez des valises ici. Je sais pas si vous arrivez à voir sur la carte. Donc il y a des gens qui vont prendre la distance. Peut-être même changer de pays. Partir. Ouais. Il ne faudra pas être désespéré. Hein. Je vois aussi qu'il y a des gens qui risquent de faire des bêtises. Parce qu'ils seront au bord de l'abîme. Il faut pas désespérer. Il ne faut, faut pas désespérer. Si vous avez la foi, ne désespérez pas. Le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui ne voudront pas voir la vérité. Et pour les croyants, alors, pour les gens qui ont la foi, ben, les gens qui ont la foi verront la vérité. Voilà, ils mettront leurs leur lunettes et ils verront, en fait, euh, la réalité, la vérité, enfin, comment vous dire. Les autres sont dans le brouillard, mais ceux qui ont la foi, et je vais vous quitter sur cette euh, phrase-là, j'espère qu'elle vous fera du bien, verront ce qu'il en est réellement. On va poser une dernière question. Est-ce que les gens qui ont la foi seront protégés Alors, ici, on a le culte. Donc, ça, c'est les mauvais. Ouais. Alors, on risque d'être chass... chassé. Mais en même temps, vous voyez, il y a le signe de la croix. On va être chassé. On va être pourchassé. Vous avez ici le. Euh, bah, la, la, la... Ouais, bon, enfin bref, l'animal des ténèbres, quoi. C'est un chasseur, un prédateur. Mais vous avez aussi la croix. Il ne m'a pas répondu, il m'a pas répondu. Réponds-moi. Alors on va, on, je vais vous quitter sur cette image-là. C'est une espèce de boule de cristal avec un côté lumineux et un côté sombre. En fait, c'est la même image. amusant. Ça fait penser à la planète coupée en deux, moi. Alors, la dernière question dans ma tête, c'est « Allons-nous être transportés ailleurs ?» Et j'ai eu ça. Je n'en dirai pas plus. Bon. Mais je me suis beaucoup avancée. Hein. Voilà. Et là, c'est calme. Très belle image. Le calme. La paix. Donc, gardez la foi. Et on se reverra pour une prochaine vidéo. A bientôt. Au revoir.